Hmm. Mathias Layani, bonjour alors, euh, eh bien pour une fois, euh, tu vas passer en fait de l'autre côté de la caméra parce que tu as, euh, toi et d'autres, bien sûr, en tout cas tu as interviewé beaucoup de gens dans le cadre de « On passe à l'acte » et tu vas nous expliquer euh, bien entendu ton, ton expérience. Mais voilà, l'objectif d'aujourd'hui de cette interview consiste à t'interroger toi sur toute cette expérience euh, que tu as pu bien sûr euh, capter en tant que, euh, en tant que personne. Et puis peut-être aussi sur tout ce que l'on ne te demande jamais, euh, qui, toutes ces réflexions que tu as pu avoir et construire au fil du temps, au fil de ton, de ton expérience. Mais avant, je vais te demander si tu veux bien de te présenter, euh, déjà en tant que personne. Je suis Mathias Layani, euh, fondateur de On passe à l'acte. Euh, donc j'ai souhaité... Euh, un média qui interrogerait l'humanité sur ce dont elle est capable quand elle souhaite d'agir et de s'engager pour plus vaste que soi c'est un peu abstrait comme ça mais ça veut d'une autre manière, je peux traduire, euh, j'ai décidé d'aller à la rencontre des initiatives positives euh, un peu partout en France, sur tous les thèmes possibles, du moment que, que quelqu'un agit pour plus vaste que soi, euh, et même ailleurs, hein, même en, en dehors de France, pour, euh, quelque part, pour euh, explorer cette envie et cette envie, et puis cette foi dans une humanité qui est rayonnante, qui est belle, généreuse. Voilà, ça, j'ai démarré ça il y a peut-être 14 ans. Ça m'a appris des tas de choses. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est à la phase 2 qui a démarré de ce projet-là, qui consiste à accélérer ce genre d'initiative, euh, faire qu'il y en ait plus, que les gens puissent s'entraider, etc. Sachant que la phase 3, euh, c'est... Euh, tout ça, eh ben, ça a un impact sur le monde important et ça fait évoluer no nos sociétés de sorte que on relève les défis du 21e siècle. Donc c'est ambitieux comme, comme projet et euh, je suis vachement à l'aise avec cette idée de me présenter en disant je porte des choses qui sont ambitieuses, j'ai envie de ça, j'assume ça. Bon, donc tu as, tu as l'ambition de ton ambition. Euh, si je peux utiliser ce, ce terme. On va euh, effectivement euh, parler plus en avant déjà de, de ton expérience, ce que tu as construit, toi et d'autres, bien sûr, on ne fait rien tout seul. Mais avant, parle-moi encore un petit peu plus de, de toi. Euh, quel âge as-tu, où vis-tu euh, As-tu euh, une famille Et puis un petit peu ton, ton parcours euh, succinctement. Oui. Alors, j'ai 46 ans. Euh, j'ai passé mon enfance avec une éducation... Un peu particulière euh, d'écologistes euh, avant l'heure, hein, les pionniers de l'écologie. C'était des gens qui étaient dans dans, dans ma famille, euh, ceux qui ont construit, euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, non nucléaire ou tout Solarzac, euh, les premières radios pirates parce que les radios libres n'existaient pas à l'époque, les les, euh, les imprimeries clandestines dans les greniers pour faire des affiches. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup de faire des affiches. Et puis aussi dans cette éducation, le fait d'être végétarien, le fait d'être très sensible aux vivants, aux animaux, euh, à, la, à la nature, au respect aussi de la nature, puis aussi des idées euh, vastes pour l'humanité. Donc on comprend hein, comment j'ai fait ce projet-là, ça vient de mon éducation. Et euh, avec cette éducation, le monde ne me convenait pas tel qu'il est, la gestion du réel, que ça ne me convenait pas, et la piste que j'ai trouvée dans ma vingtaine, là, au début de, ma, de mes âges d'adulte, c'était euh, le milieu artistique, c'est l'art. Donc, euh, même si j'ai démarré par des études de techno avec l'électronique, ensuite euh, de sciences avec l'acoustique, je me suis invariablement dirigé vers l'art parce que c'était l'issue que, que, avec mon éducation, c'est l'issue que j'avais en tête. Ensuite. J'ai fait cinq ans de musicothérapie, donc là c'est sciences humaines, puis six, sept ans de conservatoire euh, pour euh, terminer avec la médaille, hein, qu'on on appelle ça. Euh, euh, du coup, je suis violoniste. Euh, de, de, de, de, de ce, du fait de cette formation-là, j'ai expérimenté la, la vie euh, d'artiste, de, de musicien, de, de musicothérapeute, euh, d'ingénieur du son, d'acousticien. Et très vite, à l'âge de 32 ans, j'ai eu une proposition euh, par, euh, comment on appelle ça, l'aérospatiale à Toulouse, mmh. euh, pour être euh, technicien acoustique. J'ai une super note en acoustique. Du coup, euh, les, les, à ce moment, quand on a une bonne note comme ça, c'est les entreprises qui viennent euh, téléphoner. Et, euh, et ben, j'ai dit non. Euh, j'ai senti que... Euh, je me, vois, je me voyais avec mon pavillon, mes, mes horaires réguliers, euh, mes allers-retours, banlieue Toulouse, euh, à l'aérospatiale. Il euh, y a quelque chose qui ne qui, qui, qui, qui fonctionnait pas. Hein. Et vraiment, du coup, l'art, c'est l'endroit en, où j'ai souhaité euh, m'investir. Donc, j'ai expérimenté dans, dans l'art. Après, je n'ai pas trouvé tout à fait ce que j'attendais dans ces activités artistiques. C'est génial tu réalises tes, tes rêves, tu vis une vie de rêve, etc. Mais ce n'était pas, pas, pas, euh, pas ce que j'attendais. Ce n'était pas total. Il y a quelque chose qui n'était qui pas satisfait chez moi, justement. Et euh, c'est dans ce contexte, après avoir essayé plusieurs métiers euh, dans la technologie, dans la science, dans l'art, dans les sciences humaines, dans la, dans la musicothérapie, pour accompagner, euh, ce n'est pas plus vaste que soi, mais c'est plus démuni que soi, euh, euh, bon, j'ai eu, eu le besoin alors ça m'a pris quelques mois de réflexion d'inventer un truc fort qui corresponde vraiment à ce qui est total chez moi et ce truc fort que j'ai inventé c'était aller à la rencontre euh, des initiatives positives dans le monde créer en à l'axe média apprendre de ça et puis euh, continuer à euh, développer des projets à partir de ce que j'ai appris de ça et là c'est total c'est vraiment, ça me ressemble, c'est vraiment moi, je suis, je, ça dépasse ce que j'imaginais, je suis, je suis parfaitement à ma place, euh, les, les, les, les développements, ça dépasse ce que j'imaginais, euh, j'ai la sensation d'avoir réalisé tout ce, dont je, tout ce que je rêvais de faire, il n'y a pas un truc que je rêvais de faire et que je rêvais de vivre que je n'ai pas vécu. Et euh, quelque chose d'un peu fort que je, que je vis, c'est que, si je devais mourir demain, je dirais bah, nos problèmes. Pas de regrets, tout ça, tout ça. Et donc, je vis du bonus là, en permanence. Euh, ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas que la vie m'offrirait. Et c'est aussi quelque chose que je pensais à tort, que la société n'autorisait pas aux gens. En réalité, notre société autorise les gens à être créateurs, à vivre totalement ce qu'ils sont. Et... Je je dirais que c'est même proche de la, des premières fois de l'histoire de l'humanité où c'est à ce point-là possible. Donc je suis très positif euh, sur notre euh, situation so sociétale pour cette raison. Un être humain qui invente un truc aujourd'hui peut y consacrer vachement d'énergie, ce qui n'était pas forcément le cas dans les siècles précédents ni dans les millénaires précédents. Là, il, il bénéficie de technologies, d'informations, de connaissances, de réseaux d'outils qui sont ben, pour la première fois à sa disposition. Un individu avant, dans les millénaires précédents ou dans les siècles précédents, ne disposait pas d'autant d'outils pour euh, révéler qui il est. Quand, quand tu dis « notre société euh, », tu mets qui derrière nous ?« Notre société », donc qui derrière nous et quelle société Veux-tu parler de la société euh, occidentale dans laquelle tu vis, tu as grandi, ou la société humaine dans son ensemble, peux-tu préciser Quand je dis notre société, en premier, il y a quelque chose de vaste et de générique, c'est l'humanité. Et après, plus spécifiquement, quand je dis il y a de la technologie, des réseaux, du temps libre, de la connaissance. je je parle de mon pays, de la France, euh, qui est un des pays qui permet ça. Mais en fait, il y en a beaucoup des pays qui permettent ça. Euh, oui, ça pourrait être l'Occident. Je ne suis pas sûr, parce que je ne connais pas bien, mais euh, euh, pas mal de pays occidentaux euh, fournissent à, leur, à leurs citoyens ces possibilités-là. Je parlais de, de ça, peut-être d'un Occident, mais ce n'est pas que dans l'Occident. Il y a aussi euh, d'autres pays de, qui ne sont pas occidentaux qui, peut-être, permettent ça aussi. Tu as, tu as voyagé, tu parles d'autres langues, tu as eu l'occasion de, de parcourir le monde ou ta vie a fait que tu as plus concentré ton, ton regard, tes actions sur euh, la société euh, française dans laquelle, tu, dans laquelle tu as grandi Je suis un grand, grand, grand voyageur, mais je suis resté en France. Comment ça se fait que j'ai pu être un grand voyageur tout en, en, France, tout en restant en France C'est que euh, j'ai une éducation un peu spéciale, euh, j'ai été élevé par ma mère, qui était une rebelle, et qui a refusé tous les ordres établis. Donc hein, ça veut dire pas de travail, pas d'argent, pas de métier, euh, donc une espèce de contre-pied avec euh, les choses établies de notre société. Ça veut dire quoi dans le réel Ça veut dire aussi de devoir déménager plein de fois, D'habiter dans des communautés, de changer d'école tous les six mois, tout ça. Et ça, c'est un sacré voyage. Parce que de changer comme ça tous les six mois, jeune, ça pousse à être en contact avec des tas de choses, avec des tas de gens différents, avec des tas de modes d'habitat différents, mais aussi avec des animaux. Tu rencontres une fois où tu habites à côté des moutons, tu rencontres les moutons. Une autre fois, tu rencontres... Des chevaux, une fois tu rencontres un chat. Voilà. Si tu déménages tous les six mois, tu as beaucoup de chances de rencontrer des animaux et des plantes euh, qui sont autres que. Enfin, c'est plus de variété que si tu habites toujours au même endroit pendant 18 ans. Donc, je trouve, je pense, je, je vis que j'ai voyagé beaucoup. Puis, il y a un autre voyage, c'est le fait d'avoir fait techno. C'est une mentalité, c'est une culture. Science. C'est une mentalité, c'est une culture. Sciences humaines, c'est une autre mentalité tellement différente que les deux premières, qu'elles sont déjà différentes. Art, conservatoire, alors art c'est déjà tout un monde, c'est comme rencontrer un pays, puis conservatoire c'est encore un, une principauté dans le pays. Euh, J'ai la sensation d'avoir énormément voyagé et c'est ça qui fait mon, mes aspirations, mes envies de projet, c'est ces voyages, mais qui ne sont pas géographiques, qui sont humains. Merci. Pour finir ce petit tour euh, te, te concernant, as-tu euh, as fondé une famille As-tu des enfants euh, ou, ou une autre famille autre que biologique Comment ça se passe sur ce, ce point-là ouais. euh... Moi, j'aime bien dire que ma famille, c'est euh, une fraternité d'âmes. Euh, des gens avec qui on ne se voit pas beaucoup. On peut se voir euh, parfois, pendant des années, ne pas se voir. Et pourtant, on est des frères et c'est pour la vie. Euh, ça, c'est ma famille, vraiment. C'est celle-là qui m'intéresse. Biologiquement, ben, moi, j'ai une famille de, dont je viens, une lignée. De... Et après, je n'ai pas euh, eu l'occasion d'avoir de, des enfants, de, de poursuivre la lignée. Ce n'est pas exclu, mais c'est juste que je n'y pense pas. Et euh, que j'adore, si jamais ça n'avait pas lieu, j'adore, tu sais, cette, cette phrase de Brassens quand il parle de la Jeanne il dit, euh, avoir euh, eu un enfant, ça leur est rendu toute chagrine, mais être mère universelle, euh, ça la comble d'autant plus, je ne sais plus. Euh, le fait de prendre soin des affaires plus conceptuelles de l'humanité, c'est aussi une manière d'être parent. Euh, et ça, pour, chez moi, c'est vraiment comblé. Euh, voilà. Je suppose que si j'avais à m'occuper d'un être de ma chair, j'en serais totalement fondu et que ça m'occuperait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors certes, je me sentirais la paternité de cet acte et de cet être, mais peut-être aussi moins la paternité de ce soin à l'humanité qui me comble. Alors bon, voilà, j'y pense pas et c'est pas exclu non plus. Alors, je te propose qu'on qu aille maintenant un petit peu plus dans ce que tu as construit et co-construit, puisque ça se fait bien sûr toujours à, à plusieurs. Tu vas pouvoir nous parler aussi de, de cette équipe. Mais déjà, parlons un petit peu du, du concept. Euh, on passe à l'acte. Donc, déjà, quel sens tu mets derrière cette, cette expression on passe à l'acte, qui, euh, prise hors de son contexte, peut tout dire et rien dire On peut aussi passer à l'acte sur un acte criminel euh, ou qui n'a pas de sens. Donc, qu'entends-tu euh, qu dans ce on passe à l'acte et dans le contexte ouais. euh, Ça vient de mon éducation euh, dont j'ai parlé. C'est euh, mine de rien, bon, j'ai dit c'est une éducation écolo, mais pas que, c'est aussi des communautés spirituelles. Donc, c'est écolo et spirituel. Et euh, mine de rien, écolo, dans ma famille d'écolo, oui, il y a de l'action, hein, on se rappelle des radios pirates, action d'information et de contestation. Et euh, beaucoup de mon éducation spirituelle, euh, c'est beaucoup de paroles, beaucoup de, de, de, de débats, et surtout, quelque chose qui m'a marqué, c'est que chaque milieu spirituel que j'ai pu traverser, il y a cette tendance à... J'ai trouvé une vérité, donc c'est la vérité, et le fait que ça se répète ça, dans plusieurs communautés, euh, cette idée forte, j'ai constaté que malheureusement, elle n'était pas accompagnée d'actes. Et j'ai entendu tellement de gens refaire le monde selon euh, une idée forte qu'ils ont, mais juste en parole. Et j'ai entendu ensuite, donc j'ai d'abord entendu ça dans mon éducation, dans ma vie, euh, mais ensuite, je l'ai tellement entendu dans, dans mes groupes de pères, dans mes groupes d'amis. On refait le monde euh, au repas, le samedi soir, euh, puis on se met à râler, puis il y en a un qui se met en colère. Et, puis, euh, et, et, et on fait ça tellement de fois, et on fait ça tellement longtemps. Et si souvent que je me suis dit, il y a un truc qui cloche, c'est qu'on ne passe pas à l'acte de nos idées. De, nos, de, de ce qui nous fait vibrer tout ça et euh, cher... on a cherché hein, ce titre euh, qu'est ce que ça pourrait être ce projet et euh, finalement moi ce qui m'a vachement parlé c'est bah, allez on passe à l'acte. Alors quel type d'acte parce que j'imagine que ça ne couvre pas tous les actes possibles. Ça fait référence à je parle beaucoup j'ai beaucoup d'idées et ben bah, allez je passe à l'acte. Et quand je parle beaucoup. J'ai confiance parce qu'un être humain qui parle beaucoup puis qui a beaucoup d'idées, en fait, c'est qu'il vibre. Et il vibre selon quoi Ses valeurs, ses convictions, son intériorité, sa spiritualité. Et ben, on passe à l'acte, c'est une invitation à ce que notre, nos bonnes idées, nos belles idées et notre spiritualité, notre intériorité s'incarnent. Soit mises en acte, qu'il y ait de l'argent qui vient articuler ces choses s'il y a besoin, qu'il y ait de la techno, n'importe tout vecteur matériel terrien qui permet que ces idées interviennent, se réalisent, émergent. Alors veux-tu bien euh, partager euh, avec nous justement donc, de l'idée, on euh, passe à l'acte, à la réalisation de cette organisation. Euh, ça représente quoi aujourd'hui Qu'avez-vous construit, réalisé peut-être un petit peu aussi les, les grandes étapes euh, que tu as traversées, mmh. que vous avez traversées euh, donc, 14 ans, euh, quelques mois pour trouver le projet. Ensuite, euh, 4 ans pour constituer une base de données de 700 initiatives positives. Au début, c'est avec les copains, avec ce qu'on connaît, ce dont on se souvient. Ensuite, j'ai commencé à regarder les journaux, les émissions noter, référencer. Donc, c'était euh, compiler la donnée sur les initiatives positives. Et puis, commencer à faire des interviews écrites. Euh, j'avais l'idée que ça pouvait être des recettes, comme des recettes de cuisine avec l'interview du chef cuisinier, l'interview du goûteur, que, comment ça marche, une recette d'initiative positive, etc. Ensuite, il y a eu une phase ben, qui est importante pour le projet, c'est que des étudiants en cinéma sont venus me filmer pendant que j'interviewais des gens à l'écrit. Et on s'est retrouvés avec les mêmes interviews écrites, mais en fait en, en images. Et on s'est dit, mais enfin, euh, bon, ben voilà, euh, l'image, ça commence à être faisable, euh, c'est intéressant, euh, que ce soit des, des interviews vidéo. Et à ce moment-là, ben, Fabien, il a foncé, euh, Fabien qui est là, il est en train de nous filmer. Euh, Fabien a foncé, il a dit, allez, j'achète une caméra, puis on va faire nous-mêmes des interviews. Voilà. Euh, une, une étape forte, c'est en 2013, le fait de faire le Tour de France des initiatives positives dix euh, ans de bénévolat, ça a donné mille euh, vidéos sur le site on passe à l'acte et un petit peu avant euh, avant d'atteindre les dix ans de bénévolat, on a commencé à pouvoir embaucher des, des gens mais c'était des, vraiment des petits des petits postes service civique donc c'est pas c'est pas de l'embauche mais les services civiques ont pu s'investir dans le projet euh, les emplois aidés etc on a commencé à force d'être en contact avec cette information, cet apprentissage de la variété des postures de l'initiative positive et le contenu de qu'est-ce que ça donne, qu -ce que, quels sont les espoirs qui, qui sont véhiculés dans ces initiatives, ça a commencé à nous donner suffisamment de courage et ça m'a donné suffisamment de courage pour me dire « ça vaut la peine ». Ça vaut le coup d'investir de l'énergie là-dedans et n'importe quel outil est, est valable pour cette cause noble. N'importe ben, quel outil, ça veut dire quoi Ça veut dire « bah oui, l'argent » embaucher, monter des stratégies, euh, créer des sociétés, créer une coopérative. J'en suis là, je fais feu de tout bois, j'utilise tous les outils imaginables qui permettent de développer ce projet, puisque, en fait, j'en suis aujourd'hui convaincu, il y a des pistes intéressantes, riches, pour relever les défis de notre 21e siècle avec ce projet. Du coup, je suis tout content, j'ai trouvé ça, euh, je ne pensais pas... À, trouver si important dans ma vie, quelque chose de si important, et, et de travailler sur quelque chose de si important, du coup, j'ai l'armada de toutes mes instances à moi qui dit, je t'envoie tout ce qu'il faut. Du courage, de l'énergie, euh, de, de se, se taper toutes les, tous les trucs juridiques, financiers, on y va, euh, les trucs de recruter, les trucs d'utiliser de, de la technologie, euh, de chercher les licences, quelles licences, licences libres, licences, tout, tout, je veux dire, tous le, les trucs euh, imaginables. Mon armada intérieure, elle dit, on y va, puisque c'est important. Alors aujourd'hui, pour faire un petit bilan, quel bilan tu fais de ces 14 années, dis-tu Ça se traduit par quoi aujourd'hui dans les créations, les manifestations concrètes Alors, tu as un site qui est un média, euh, mille vidéos, plusieurs centaines de pionniers de l'initiative positive de « Agir pour plus vaste que soit » rencontrés, qui est devenu un réseau, parfois dans ce réseau, il y a une fra ma fraternité de, de potes, de, de, de, de, de dames. Euh, donc, je suis devenu ami avec des gens euh, que j'ai interviewés. On, on, se, on se connecte régulièrement. Euh, ça, c'est mine de rien, ça paraît intangible, mais en fait, c'est quelque chose de fort de pouvoir euh, activer euh, ces réseaux, de pouvoir euh, euh, connecter ces gens là, contacter ces gens là pour euh, différents projets. Donc, un site mais aussi des modèles économiques qui, qui consistent à faire tourner euh, le projet. Ça veut dire euh, une, une entreprise qui produit des reportages d'initiatives positives. Euh, ça, ça nous permet de, de faire vivre le projet. Euh, et puis, une, la création d'une coopérative euh, qui agrège 10 structures, Autour ben de ce que de tous ces sujets qui ont émergé de ces 14 ans, c'est euh, l'impact sociétal positif, comment on peut l'accélérer et accélérer cet impact sociétal positif au moyen de la synergie des différences, au moyen de la complémentarité des contraires, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de limitation dans notre société, on se limite à, à un endroit où on juge quelque chose de mal. Et euh, c'est un peu abstrait, désolé, mais c'est quand même fort chez nous, cette, cette idée que aller à la rencontre de ce qu'on jugeait, euh, c'est un ingrédient fort pour euh, faire passer à l'échelle bon nombre de projets et de personnes. Le concret de cette coopérative, c'est quoi C'est il faut, faut peut-être que j'explique pourquoi il euh, faut que j'explique pourquoi il euh, y a ce concret là sinon euh, bon ce, qu a, ce que j'ai compris en, en passant 14 années à me consacrer à ces initiatives positives là c'est que il y a des solutions à nos problèmes de société elles ne viennent pas de nos politiques elles ne viennent pas de nos grandes entreprises, elles ne viennent pas de nos multinationales, elles viennent des individus. Et j'ai même envie de dire, nos politiques, nos grandes entreprises et nos multinationales ont créé toutes les solutions du XXe siècle. Par contre, elles sont mauvaises pour créer les solutions du XXIe, elles ne sont pas assez agiles, c'est au-delà de leurs compétences. Euh, parce que les créations du XXIe, elles ont besoin... Euh, il y a une quête de sens, il y a quelque chose de spirituel dans le XXIe siècle, il y a aussi un grand besoin de prendre soin du vivant dans le XXIe siècle, on voit il y a plein d'alertes là sur le vivant la moitié de la biodiversité qui disparaît il y a des choses nouvelles à faire qui ne sont plus de l'ordre de l'industrie ou alors, qui sont plus de l'ordre de l'industrie du XXe mais pour ça, il faut avoir une inventivité et une sensibilité forte une multinationale n'est pas n'est pas structurée pour fonctionner autour de l'inventivité et de la sensibilité forte. Une grande entreprise n'est pas structurée autour de ça. Il y en a quelques-unes qui arrivent, parce qu'elles ont des leaders assez exceptionnels, à se mobiliser sur une grande inventivité ou une sensibilité forte. Il y en a quelques-unes, quelques rares qui arrivent. Et puis, les politiques, c'est pareil. Ils sont dans une telle machinerie, une telle... Euh, et même dans l'ADN de politique, il faut plutôt faire avec le réel, pouvoir être élu. Du coup, il faut être dans la norme de, de la de statistique de, pour pouvoir être élu. Ça, tout ça, ça empêche une inventivité et une sensibilité forte. Donc, nos défis du XXIe siècle, moi j'aurais tendance que, de dire, à dire que c'est d'ajouter à notre XXe les émergences inventive et créative et sensible des individus. C'est ça qui manque au 20e. Le 20e a fait son job de pff, tout ce qu'on veut, hein, santé, transport. Euh instruction à l'école. Bon, il y a plein de choses, notamment par rapport à l'éradication des famines, des épidémies et de la guerre. Il faut quand même entendre qu'on pense qu'on est constamment en guerre, mais c'est faux, c'est en régression. On a seulement 120 000 morts par guerre dans les années 2010 et après. C'est que dalle par rapport à 7 milliards, le ratio. Il y a un siècle et demi, on était à 30%. Imaginez ce que ce serait 30% de morts sur 7 milliards aujourd'hui. Mais ce serait, les informations qui parleraient de ça, ce serait la gabgie totale. On n'est pas là, c'est le 20e qui a réussi à faire ça. Ben, le 20e, il n'est pas équipé pour le reste. Enfin, je veux dire, les structurations du 20e ne sont pas équipées pour les besoins d'aujourd'hui. Et donc, c'est les individus. Et qu'est-ce que nous, on a fait On est allé voir les individus créateurs et sensibles. Donc... Ce qui me donne la patate quand je dis « mon armada, elle est là pour, euh, pour contribuer à des choses importantes pour le 21e c'est ça, c'est qu'en fait, on est tombé par hasard pile sur une des solutions euh, du, du 21e c'est le fait que les individus deviennent libres, créateurs, contributeurs et sensibles. Ça, c'est notre espoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a inventé Donc là, je peux répondre à la question… Qu'est-ce qu'il qu qu y a de concret Eh bien ça c'est la coopérative dont je parlais qui invente tout ce qu'elle peut pour faciliter la vie à des individus libres, créateurs et sensibles pour qu'ils manifestent leurs envies, leurs créations et leurs projets. Ça veut dire quoi Informer sur les pistes évolutives et puis sur ça. Donc ça veut dire faire de la veille, de l'analyse. C'est un premier axe. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Donner envie à un maximum de gens de s'investir dans ces pistes créatives, sensibles. Ça veut dire quoi Continuer l'activité de médias, créer euh, une, une, une maison d'édition Transmédia qui relie les médias, euh, produire des films pour le cinéma, mais pas que, aussi des, des films en libre, euh, euh, toutes les formes en fait. Comme je disais, mon armada à l'intérieur, tout. tout je fais feu de tout bois, ça peut être le cinéma, pas le cinéma, ça peut être Internet, bon, enfin on l'a compris. Produire des livres, ça c'est donner envie à un maximum de gens de s'investir dans ces pistes-là. En leur disant, et c'est ça notre atout, en leur disant, tu es libre de créer et d'être sensible, tu as raison d'être sensible, c'est possible d'agir avec ta sensibilité et ta créativité, regarde, tu n'es pas seul et en plus, on va s'entraider. C'est ça qu'on qu qu dit pour inspirer un maximum de gens pour, pour, pour qu'ils qu s'investissent. Donc ça, c'est de la production de contenu. Troisième axe, c'était faire de la veille, voir quelles sont les pistes évolutives. Deuxième axe, donner envie à un maximum. Troisième axe, accompagner, aider, soutenir les initiatives qui émergent, qui démarrent. Et là, ben, quand quelqu'un dit... « Je suis inspiré par ça, je me sens libre, créateur et sensible. » Eh bien, mon gars, t'es pas tout seul, on va te filer le maximum d'outils possibles euh, pour que tu puisses passer à l'acte. Sachant qu'on a un gros drame hein, dans notre société française, en tout cas les autres, je ne sais pas, c'est qu'en innovation sociale, tous les incubateurs, grosso modo, ils font 97% de déchets. Quand t'as 100 projets qui postulent à un appel euh, à, une, à un start-up week ou n'importe quoi, ou une pépinière de projets, en moyenne, on a identifié qu'il y a 97% des porteurs de projets à qui on dit « vous n'êtes pas viable, rentrez chez vous ». Et là, le gars, il se prend une espèce de, de, de déprime. Il y croit en plus. Hein. Le problème, c'est que les porteurs de projets, quand on leur dit « vous n'êtes pas viable, ils pensent qu'ils ne sont pas bons. Ce drame-là, nous, on a envie de compenser et de dire « bon, la société, pour l'instant, n'a pas compris que ces innovateurs sont précieux. Et eh bien, nous, on va faire tout ce qu'on peut pour surtout qu'ils ne rentrent pas chez eux en déprimant, mais pour leur dire « Bienvenue, bravo, c'est important que tu sentes ce que tu sens et que tu as envie de créer ce que tu as envie de créer. Et à minima, par le numérique, on va faire en sorte que tu ne te sens pas seul. Et à maxima, viens dans notre coopérative, on va t'aider euh, et on va t'accompagner, te trouver des financements. Voilà, en, en, entre à minima, dire par le numérique, tu n'es pas seul et puis à maxima, faire équipe, euh, on a inventé tout un tas de dispositifs. Ça veut dire... Euh, du coaching pour trouver sa voie. Ça veut dire lister tous les outils qui accompagnent les porteurs de projets en France et le mettre à disposition de façon ergonomique sur des plateformes. Donc, c'est des plateformes d'aide pour que les gens passent à l'acte. Ça veut dire créer des formations en ligne pour euh, se lancer. J'ai envie de me lancer. Ben, vas-y, tiens, regarde, c'est ça ce qui t'attend. Les difficultés, c'est ça. Comment on peut les surmonter, c'est ça. Attention de ne pas tomber dans tel piège. Euh, tu, bon. Euh, en connaissance de cause, puisqu'en en fait, on a interviewé tous ces gens-là qui sont lancés. Et c'est aussi travailler, et euh, faire cette proposition à notre société, euh, on a très envie de proposer ça à l'État, c'est un bilan d'existence. Euh, donc, c'est le bilan de compétences, mais euh, relié à des choses un peu plus spirituelles, pour que euh, la personne qui se lance dans, dans, dans ce bilan d'existence puisse euh, bénéficier du carburant, du moteur, de ses aspirations profondes, ce qui n'est pas le cas dans le bilan de compétences. Dans le bilan de compétences, c'est très pratico-pratique, c'est vachement dans la matière. C'est euh, à voir avec les compétences de la personne, un petit peu, quelques typologies de comportement, et puis les métiers qui existent et on fait matcher ça. Vu que nous, on estime qu'il va falloir inventer et créer en fonction de sa sensibilité, eh il faut être sacrément raccordé avec nos instances intérieures. Et du coup, du coup un bilan de compétences c'est plus suffisant aujourd'hui. C'était peut-être bien il y a 25 ans. Aujourd'hui, bilan d'existence, alors j'appelle ça bilan d'existence, mais on peut appeler ça architecture de parcours. Il y a une structure dans notre coopérative qui s'appelle architecte de parcours. Il y a vraiment un enjeu là-dedans. Donc, hein, donc ça, c'était le troisième axe. Accompagner ceux qui veulent se lancer avec divers outils. Donc ça fait partie de la réponse sur qu'est-ce qu'il y a de concret. Quatrième axe, c'est... Ceux qui ont déjà agi, comment on peut être avec eux pour faire synergie Comment on peut proposer des positions méta en connaissance de cause qui permettraient de déplafonner quand ça plafonne, qui permettraient de passer à l'échelle quand il y a besoin, sans être encombré par les pièges qu'on peut constater parfois dans, pour les porteurs de projets Ça, c'est le quatrième axe. Permettre de passer à l'échelle de la synergie et d'enlever quelques freins qu'on connaît bien, parce qu'on a observé les porteurs de projets, c'est le quatrième axe. Le cinquième et dernier axe, euh, c'est de travailler sur la, la, la valorisation de l'impact positif des projets. Et là, on est sur deux axes. Un qui est valoriser la mission ou la vision. ou la ce que fait la mission que se donne un projet, un porteur de projet ou une organisation, et puis mesurer les externalités positives de ce que ça fait. Donc voilà ces cinq axes. Il y en a qui ne sont pas concrets, pour répondre précisément à ta question, qu'est-ce qu'il y a de concret Il y en a qui ne sont pas concrets parce que pas encore montés, euh, mais grosso modo ça donne euh, le portrait de ces axes sur lesquels on travaille. Et dedans, il y en a très concrets. Hein on a sorti un film au cinéma qui s'appelle « Artiste de la vie », on a produit une plateforme qui aide les gens qui veulent passer à l'acte qui s'appelle « Place à l'acte euh, », une formation qui s'appelle « Je me lance », des modules de coaching qui s'appellent « Trouver sa voie euh, ». Voilà, il y a aussi du, du très concret. Alors, tu as, tu as souvent utilisé euh, deux termes qui, qui reviennent. Tu parles d'actes qui ont un impact positif. Donc j'aimerais que tu nous expliques ce que tu vois par positif. Euh, et puis aussi tu as parlé de sensibilité, ou euh, d'acte sensible. Euh, Peux-tu nous expliquer le sens que tu, que tu mets, qui semble des critères importants euh, Tu vois quoi comme acte positif, euh, toi, le, et puis le, le, les gens avec lesquels tu, tu œuvres Et ça veut dire quoi aussi euh, ce terme de sensible Positif, c'est tout ce qui euh, consiste... À, euh, donc, c'est nos, nos, nos critères de choix hein, sur les initiatives positives. Mais le critère, c'est celui dont j'ai parlé, c'est toute initiative d'un être humain qui s'intéresse à quelque chose qui est plus vaste que lui-même, qui s'intéresse à sa société, à l'avenir du monde, à l'humanité, à prendre soin de l'autre, à prendre soin du vivant. Euh, c'est tout ce qui a à voir avec s'investir pour plus vaste que soi. Et aujourd'hui, franchement, c'est positif. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, quand tu agis pour plus vaste que toi, souvent tu sors des modèles économiques. Donc en fait, ça veut dire que tu fais beaucoup d'efforts pour le faire. Si tu fais beaucoup d'efforts pour le faire, ça veut dire que tu as une espèce de passion. Et ces passions des individus et des êtres humains, par essence, elles sont positives. Je, je vais te challenger un petit peu, euh, te challenger à aller chercher un peu plus loin sur la notion de, de positif. Euh, on peut voir des gens, euh, je sais pas, de, des, des suprémacistes blancs, des nazis, des choses comme ça, pour qui euh, ils, ils, vont, ils peuvent utiliser ce même langage. Ça veut dire il y a quelque chose de plus vaste qu'eux. Ils peuvent sacrifier leur vie là-dessus et ils ont tout à fait dans leur point de vue euh, l'impression de contribuer à un monde plus positif euh, dans, leur, dans leur logique à eux. Donc je te challenge un petit peu sur la, sur la dialectique puisqu'on peut parfois avoir l'impression de consensus sur les mots, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Peux-tu aller chercher un petit peu plus loin euh, ce que tu décrirais toi dans, dans, dans ton principe, euh, la notion de positif Je suis persuadé que tout le monde fait positivement ce qu'il a envie de faire. Je pense il y a plein de, de, on est tous plein de bonne volonté. Après, bah, notre maturité et notre sensibilité au vivant, c'est ça qui peaufine, affine petit à petit nos positivités. Et plus on est sensible au vivant, plus nos actes, qu'on considère tous comme engagés au positif, sont fins, harmonieux, beaux, bien et vrais. Mais ce n'est pas euh, instantané, c'est toute une échelle d'évolution. Il y a une évolution de notre sensibilité au vivant depuis la nuit des temps qui s'affine avec le temps. Et donc, sur cette échelle-là de sensibilité au vivant qui évolue, eh ben, on est tout le temps positif. Il y a juste que, bah, euh, au départ, c'est assez brutal, puis après, un peu moins, puis, puis après, on, on peut se tromper de positivité, puis... Il y a, euh, me semble-t-il, dans, dans toute idéologie qu'on peut, qu peut regarder, euh, un critère intéressant de savoir euh, ce qu'elle inclut ou pas comme être sensible. Par exemple, euh, le nazisme ou toute autre forme de racisme euh, définit euh, une ligne qui, d'un côté, il y a les êtres humains et puis d'autre, il y a des gens qu'on ne considère pas comme des êtres humains. Euh, on peut étendre ces questions-là aussi sur il euh, y a quoi comme être sensible et, et, et comme être non sensible. Et là, on va trouver les questions du spécisme, par exemple. S'agit-il de critères qui te, qui te parlent, qui te, que tu prends en compte dans, dans ta réflexion Si on prend les années euh, de, donc, 30 qui ont produit euh, le nazisme, à l'époque, la sensibilité au vivant était telle que, à peine 80 ans avant, on sortait de l'esclavage. À ce moment-là, là, dans les années 30, on pouvait mettre nos vieillards dans des asiles où ils croupissaient euh, dans l'humidité, euh, l'inconfort. Dans les années 30, les fous, on pouvait les enfermer de manière drastique, sans comprendre ce qu'ils vivaient. Dans les années 30, on pouvait avoir un bébé dans le ventre sans avoir l'idée de parler au fœtus. Dans les années 30, on pouvait traiter les animaux n'importe comment. On pouvait les industrialiser. D'ailleurs, c'est à cette, cette époque-là qu'on a eu l'idée d'industrialiser euh, l'élevage. Et ça fait partie des euh, stratégies géopolitiques hein, de l'époque. C'était industrialiser tout, et surtout les animaux. Dans les années 30, on pouvait considérer que les enfants... Euh, on pouvait encore considérer qu'ils n'étaient pas vraiment des êtres. Voilà, l notre sensibilité au vivant dans les années 30, était à un stade qui permettait de faire du nazisme. Et, euh, et c'est très bien qu'on ait, qu ait, qu ait, qu ait, qu ait aujourd'hui la lecture de ça, parce que ça nous dit juste, ça nous alerte, sur... Mais attention, si tu n'as pas affiné ta sensibilité au vivant, tu as vu dans les extrêmes dans lesquels tu peux partir, parce que tu n'as pas de garde fous sensible. Euh, alors, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais juste, je voudrais dire qu'on euh, ne peut pas être statique dans cette histoire-là. C'est très dynamique. L'échelle de sensibilité au vivant, en plus, elle s'accélère terriblement. Et du coup, on ne peut pas réfléchir pareil que dans les années 30 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tortures un chat sur Internet, euh, c'est un, un, un, insupportable pour la majorité de, la, de ceux qui regardent. Il y a à peine 30 ans, tu as Brigitte Bardot qui dit faut, faut attention, regardez, on, on torture des bébés phoques. Euh, elle montre des images, tout le monde supporte et se fout de sa gueule. Tu as vu la vitesse où ça va Notre sensibilité au vivant est telle que le monde, que l'opinion publique et que les choix qui vont être faits sont tellement différents en l'espace de 5 ans que, bon, voilà, réfléchir aux années 30, c'est la préhistoire de notre sensibilité au vivant. Merci. On va revenir un petit peu après, si tu veux, sur ces, sur ces questions-là, et donc la question de la conscience et de, de son évolution. Je vais rester encore un petit peu sur, sur « On passe à l'acte pour, » pour, pour finir un peu le tour. On n'aura jamais tout vu, bien sûr. Mais déjà, qu'as-tu appris que, Tu as quoi comme rapport d'étonnement Et qu'as-tu appris d'essentiel sur ces, sur ces années Et ça te donne envie de quoi sur l'avenir J'ai appris deux grandes choses. C'est... 1 les solutions à nos problèmes de société existent, c'est juste qu'on n'en parle pas et qu'elles ne sont pas passées à l'échelle. Ça, c'est du lourd. 2 hein. j'ai appris euh, que j'étais radical sans le savoir avant. Ça, c'est mon éducation spirituelle et écologiste qui m'a rendu radical sans le savoir. Ça veut dire, pardon, ça veut dire quoi radical, si tu peux préciser Enfermé dans des postures, en gros jugement avec l'extérieur, le besoin d'avoir un bouc émissaire et un méchant, euh, un objet à abattre, ça c'est les postures radicales euh, sans le savoir et en fait on est tous euh, en prise avec ces choses là. Moi, le cadeau que m'a fait On Passe à l'Axe, c'est de me permettre et de me donner les outils pour sortir de ces postures radicales. Bon, alors, peut-être que moi j'en avais plus que d'autres, puisque, franchement, écolo, spirituel, il y a de quoi être radical, euh, euh, violent sans le savoir. Tout en pensant qu'on est euh, pour la paix et l'amour, euh, tu vois, le, le délire, quoi. Hein Nous, on est le bien, puis l'autre, c'est le mal. Ça, c'est violent. Euh, voilà, ça m'a appris ça. Pourquoi ça m'a appris ça Parce que, euh, à partir du moment où j'ai dit, comme tu dis, initiative positive, en fait, tout le monde se manifeste. Dis-moi, je fais initiative positive. Viens m'interviewer. Ah bon euh, Attends, euh, est-ce que tu es sûr que c'est une initiative positive Bah ouais, regarde, il y a ça, ça, ça. Ah ouais, putain, c'est génial ce que tu fais. Jamais j'aurais eu l'idée de venir te voir. Je ne pensais pas que c'était génial à ce point-là. Tu m'ouvres un nouveau monde. Et ça, plein de fois. Je l'ai vécu, vécu plein de fois, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie, qui me prouvent par A plus B que ce qu'ils font, c'est super positif. Et là, je suis obligé de décloisonner toutes mes représentations du monde, d'ouvrir, de, de les enlever, et de dire, euh, et d'apprendre, en fait. J'étais à l'université de la vie, avec On passe à l'acte. Et cette université m'a appris à sortir des jugements, des représentations négatives, de chercher un objet à abattre. Ça, c'est la guerre. Et en fait, on, est, on a une culture comme ça de guerrière, on ne le sait pas. C'est pour ça que je dis radical sans le savoir. C'est qu'en fait, on est, on est pétri de guerre. Euh, chercher l'objet à abattre et dire « là, c'est le méchant, lui, il suffirait de l'exterminer, le, de tout irait mieux. » C'est pour ça que je ne me formalise pas sur le nazisme, parce qu'en fait, on est tous des nazis. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, tu prends n'importe qui dans la rue, euh, tu lui dis « quel est le mal dans le monde ?» Il te répond tout de suite. Et il te dit, il suffit d'exterminer ça. Mais t'es un nazi, mon vieux, quand tu fais ça. Ben, on passe à l'acte. C'est la deuxième chose qu'il m'a appris. C'était mon nazisme à moi. Et il m'a extirpé de là. Il m'a sorti. Il m'a sorti de la caverne, là. La caverne des représentations. Il m'a sorti de la caverne. Il m'a mis au grand jour. Et le grand jour, c'est quoi C'est la praxie. Tu fais. Tu fais. Et là, t'es en contact avec la réalité. Tu fais et du coup tu découvres un autre monde. Ça n'a rien à voir avec tes projections, tes idées, ce que tu critiques ou quoi. Voilà. Bon, après, bah, euh, à cet endroit-là, je constate aujourd'hui qu'on est énormément dans la critique, dans le jugement. Je pense au féminisme, je pense euh, aux gilets jaunes, je pense à, aux sociétés civiles euh, en général qui cherchent un ennemi à abattre. Ils veulent, ils veulent abattre les multinationales, ils veulent abattre les politiques, ils veulent abattre les entreprises, ils veulent abattre l'argent, ils veulent abattre la technologie, ils veulent abattre l'humanité et retourner à l'âge de pierre. Ils veulent... Et euh, voilà, je, je remercie On passe à de m'avoir appris à arrêter de vouloir abattre, mais à plutôt à faire. Et du coup, d'être dans une réalité de la praxie et, euh, qui est tout autre, c'est autre chose. « Bon, il y a ça qui ne marche pas, mais comment, quelle est la solution ?» Voilà la, le changement. C'est quand tu es dans la praxie, tu es en permanence en train de chercher des solutions. Quand tu es dans la pensée, tu es en permanence en train de chercher le diable. Alors, il y a ce que tu... Et merci de, de, de te mettre à nu ainsi, dans, dans ce que tu as pu voir, sur ce que tu as pu construire, retirer, apprendre de, de toi. As-tu vu aussi euh, des schémas d'évolution euh, chez les gens euh, là aussi dans ce cheminement de passer à l'acte, pourquoi certains passent à l'acte et pas d'autres Il y a quoi qu met, euh, que tu as vu voir euh, souvent chez les gens qui les met en mouvement ou bien qui les stoppe Quel schéma tu, tu, tu, tu peux voir maintenant chez les autres que toi dans cette dynamique Je passe à l'acte ou je, je n'y passe pas Je reste sur place, je stagne ou je me mets euh, en mouvement tu, tu as pu cartographier un petit peu certaines choses Oui, alors c'est très simple. Je ne passe pas à l'acte si ce que je fais ne me rapporte pas suffisamment de bénéfices par rapport au coût que ça me coûte. Et en moyenne, aujourd'hui, le coût qu'est capable de dépenser un individu pour ça, et ce n'est même pas trop une dépense, hein. enfin, en fait, c'est deux ans de chômage. J'ai deux ans de chômage, donc je peux passer ce temps-là pour euh, essayer de faire un truc. Mais il va falloir que vite que ça me redonne de l'argent. Donc quand tu parles de coûts, tu parles de coûts euh, purement financiers, petite précision ou alors euh, au sens plus large, financiers et d'autres choses, plus générales, tu peux préciser, donner des exemples Oui, euh, souvent des gens viennent nous voir en disant « bon ben bah, voilà, je, je veux faire quelque chose, sans bien que vous, vous connaissez ça, euh, je, je, je, voilà, je dispose de deux ans et euh, j'aimerais trouver un truc qui euh, immédiatement au bout de deux ans me met en sécurité ». Et là, bon, bah, on répond, euh, et en général, bon, bah, quand c'est ça l'objectif, il bah, y en a qui peuvent y arriver, mais c'est rare. On leur répond, mais bah, en fait, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut un peu plus de deux ans pour lancer quelque chose, et qu'en plus, qui est un autre problème, <rire> qui est en fait, qu pour moi est autre chose, et en plus, ça me met en sécurité. C'est un autre job. En fait, il faut bien savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire est-ce que je le fais pour que ça me mette en sécurité Bon, bah ceux qui ne passent pas à l'acte, ils se prennent un peu, ils se mélangent un peu les, les, les, les pieds, enfin, les, je ne sais pas comment on dit, ils se mélangent les, les pinceaux. Ils se mélangent les pinceaux entre ces deux trucs. J'ai envie de faire quelque chose et je veux que ça me mette en sécurité. Il y a une espèce d'injonction paradoxale. Et bon, bah voilà, avec ça, souvent, c'est vraiment le truc qui fait qu'on ne passe pas à l'acte aujourd'hui. C'est ce fameux calcul du coût-bénéfice et est-ce que ça me rapporte suffisamment de sécurité Non, bon, bah donc, je l'arrête. Ah, donc ça, c'est un schéma assez, assez fort, mais qui, qui évolue très vite. Hein, bientôt, euh, ça va évoluer, tout ça. Euh, après, le schéma de « je passe à l'acte », quasiment tous disent « je me sens aligné avec mes valeurs euh, ». J'ajouterai ma remarque personnelle à ça, c'est « j'arrête d'avoir la sensation de me faire voler mon temps ». Moi, je l'ai vécu, hein. J'ai l'impression de me faire voler mon temps, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de perdre quelque chose de précieux. Bon, bah ces gens, ils, ils, quand ils en parlent de leur projet, tu sens qu'ils sont alignés avec leurs valeurs Et ça veut dire qu'en fait, chaque seconde qu'ils dépensent dans leur vie, ils sont OK avec ça. Ils sont libérés de ce, ce, ce, ce, ce truc de oh « merde, je perds du temps sur des trucs où c'est pas moi ». Voilà. Ensuite, le grand schéma… C'est que ils inventent tous un truc qui est spécifique à eux. Et là, je rajoute ma remarque personnelle, il y a de la place pour tout le monde. Chaque être humain est spécifique et en fait, il y a, si je grossis, hein, je caricature, il y a 7 milliards d'initiatives positives dans le monde. Euh... Même si l'un euh, c'est faire un habitat groupé, puis l'autre c'est aussi faire un habitat groupé, mais en fait c'est pas le même, et puis ils sont pas concurrents, et puis bon ben ça, ça marche pour tout. Mais les gens ils sont encore un peu habitués à se dire, euh, si j'étais l'initiative, il faut que je la protège, faut pas que je la, <rire> faut pas que je la dise, et puis du coup ils s'empêchent de la faire. Et euh... bon ben ceux qui passent à là la... qui sont dans la praxis, bon, ils font, et puis en fait c'est très spécifique tout le temps, même si c'est un média... Euh... L'initiative positive, en fait, ce n'est pas le même, ce n'est pas la même idée. Voilà. Donc c'est spécifique, singulier en fonction de la personne. Et le grand schéma génialos, ultra puissant, que je peux ramener de ces 14 ans d'exploration, hein, de grands voyages, j'ai dit que j'étais un voyageur, mais je suis... ça c'est le plus grand voyage que j'ai fait, c'est d'aller explorer les pionniers du sens, qui sont sensibles et qui créent dans leur vie. C'est comme si j'avais fait le tour d'une autre planète. Le grand truc puissant avec lequel je reviens, c'est chacun qui passe à l'acte et qui crée une initiative positive, ce qui ressort, c'est qu'il a équilibré son idéalisme et son pragmatisme. Et il a fait rejoindre ces deux grandes polarités, l'esprit, les rêves, les belles idées, les valeurs, tout ce qui est spirituel. L'esprit, il lui a fait une connexion avec la matière. L'argent, la stratégie, euh, les ressources humaines, le, euh, la technologie, tous ces trucs euh, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont de l'ordre de la matière, donc en fait l'esprit et la matière, ils ont réuni esprit et matière, ils ont, réuni, ils ont fait, trouvé un point d'équilibre entre idéalisme et pragmatisme. Alors tu disais, euh, tu as dit là, euh, il y a effectivement 7 milliards d'initiatives euh, positives, ça veut dire que dans ton champ d'expérience tu exclues le fait qu'il puisse y avoir de vrais prédateurs, des gens euh, qui, qui ont construit des stratégies, conscientes ou inconscientes, de, de prédation. J'écoutais euh, pas plus tard que ce matin euh, une, une interview, une, une émission euh, que j'estimais je intéressante, qui, qui par exemple mettait en, a, en, en avant des stratégies de certains milliardaires qui littéralement pillent euh, l'espace le, public, les ressources publiques, les, les nations, etc. Alors j'imagine qu'on ne peut pas réduire euh, ces êtres-là à, à ces actions-là, mais je ne t'entends pas euh, inclure jusqu'à présent euh, l'acte aussi euh, vengeur, l'acte destructeur, l'acte prédateur. Euh, comment, comment tu vois ces, cette partie-là J'y pense pas. J'y pensais beaucoup. J'ai be consacré beaucoup d'énergie avec cette éducation écologiste, spirituelle, à ça. Je sais pas si tu te rappelles Fabien, mais on faisait des repas en disant hey, "c'est vraiment des salons". Non, j'y pense plus du tout. Je complètement. Euh, J'ai un vaccin contre ces idées-là. J'ai un vaccin qui m'empêche d'avoir ces idées-là et de. Les je nourris plus du tout cette pensée là euh, maintenant bon, faut pas euh, oublier qu'ils sont que 2000 les milliardaires dans le monde euh, et leur fortune c'est quoi c'est 7000 milliards de dollars tu prends la fortune de la France en monnaie sonnante et trébuchante là les français c'est 5000 milliards c'est à dire autant que les milliardaires rien qu'un pays comme la France est aussi puissant que les 2000 milliardaires faut pas trop imaginer que ils ont toute la puissance entre les mains et faut pas trop oublier que nous, on est puissants. Euh, après, prédateurs. Euh, là, j'ai envie de me référer à la spirale dynamique euh, de l'évolution. Euh, et de me référer à... Bon, j'ai la chance, avec On d'avoir rencontré des tas de gens différents, mais y compris des gens qui sont en contact avec ces milliardaires. Et donc, d'avoir des retours de contact de qu'est-ce que c'est euh, ces gens qu'on qui, qui paraissent euh, puissants et tout ça. Ça valide totalement euh, l'idée de la spirale dynamique, que c'est un niveau orange. Alors, euh, le niveau orange... Excuse moi euh, je t'interromps. Peux-tu dire quelques mots, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, quelques mots sur la, sur la spirale dynamique, ouais. euh, puisque je pense que peu de gens... Euh, en connaissance de, de ça, peux-tu en dire quelques mots pour euh, éclairer ton, ton propos dans ce que tu vas dire après Oui. Du coup, pour bien comprendre cette idée de posture euh, prédateur ou pas prédateur euh, de, de gens dans notre société, la spirale dynamique est vachement utile pour euh, prendre de l'altitude vis-à-vis de ça euh, et, et être pas trop manichéen. Euh, et qu'est-ce que c'est la spirale dynamique Qu'est-ce qu'elle nous apprend pour décoder ça précisément euh, alors, ce que c'est que dynamique, c'est une étude de 25 ans, 25 années, euh, par des chercheurs euh, en psychologie euh, de grandes universités américaines, qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qui caractérise les comportements des humains sur Terre Ça a donné des milliers d'interviews avec euh, méthodes scientifiques, des sciences humaines, de, de, de, avec des statistiques, etc. Qui, bah, je vous donne le résultat rapidement, c'est que ça donne huit grands euh, centres de motivation des êtres humains sur Terre. Et euh, je l'ai dit rapidement, les huit, c'est un, je, je, ma motivation, c'est survivre moi. Et tu peux mettre des couleurs, on a oui. aussi des couleurs avec. Donc, donc ça, ça c'est la couleur beige, ouais. c'est euh, une convention, on met une convention de couleurs sur ces... Parce que ça permet de, de, de, de parler du, du stade beige. Deux, stade violet, on, on, ce qui nous motive, c'est survivre en, en groupe, en tribu, ensemble. Et puis... Euh, Bon voilà. Euh, trois, pour exister, j'ai besoin d'affirmer qui je suis et d'affirmer ma force, ma puissance. Quatre, et ça c'est le, le rouge, c'est le stade rouge. Quatre, euh, ce, qui me, ce qui nous motive, c'est de, de nous conformer au bien, aux règles, à ce qui est bien, à ce qu'il faut faire. On se conforme au règlement, ça, ça nous motive pour exister. Cinq, c'est le niveau, c'est le, le, euh, le bleu. Euh, donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un niveau, un stade ou un centre de motivation. J'aime bien un stade de motivation bleu. Il hein? ne Pe faudrait peut-être pas dire niveau ou stade. Euh, ou, ou, peut-être, oui. Je crois qu'on dans, dans, enfin, utilise le mot stade. Après, les anglo-saxons ont deux mots, pour préciser un petit peu, il y a « stage et st » et « state ».« State », ça veut dire plutôt un état, un état passager, oui, voilà. Et « stage », il s'agit d'un euh, stade, stade euh, voilà, où, qui n'a, je pense, pas de jugement de, de valeur derrière. Oui, on utilise le mot « stade », mais c'est sans jugement de valeur. Ce serait plutôt « état ».« État », du coup, c'est bien. Ça fait, ça, Donc, « état bleu », c'est « nous avons besoin de nous conformer aux règlements et aux règles et à ce qui est bien pour exister ». Euh, stade orange, celui d'après, le cinquième. Euh, « Je profite de toutes les opportunités pour jouir un maximum dans la vie. » Stade orange. Stade euh, le sixième. « On milite pour davantage d'équité d'harmonie dans les écosystèmes. » C'est le stade vert. Euh, sept. Oui, sept. Stade jaune, c'est j'agis en mon âme et conscience, j'invente des trucs et j'analyse et j'agis en conséquence. Euh, stade 8, euh, donc turquoise, on l'appelle celui-là, euh, c'est un état... Ah oui, alors du coup, j'ai redit stade, désolé, il faut dire état. Je pense que c'est plus facile de se représenter les choses, alors qu'avec notre pensée occidentale très linéaire, les stades, c'est dangereux. On a tendance à... À, à, à hiérarchiser ça euh, automatiquement, ce qui n'est pas le cas parce que c'est des états vivants et dynamiques. Hein, c'est une spirale dynamique. Euh, turquoise, c'est quoi Le huitième, c'est on a l'idée de coopérer au service d'une cause commune. Par rapport à cette idée de pré prédateur, alors moi je travaille en prison et euh, je, en tant que musicothérapeute, j'ai ouvert un service de... enfin, un service, non, c'est complètement... c'est mal dit. J'ai ouvert un des activités de musicothérapie à la maison d'arrêt de, de, de, proche de ma ville, Montpellier. Et euh, j'ai rencontré ces délinquants, euh, ou alors ces, ces, ces, ces brigands, ou alors ces, ces gens qui ont fait une erreur un jour, bon. Et j'ai constaté ce truc de, pour exister, j'ai besoin d'exprimer ma force. Et des fois, c'est très très fort, c'est-à-dire que je, si j'exprime pas ma force face à toi, J'aurais même l'impression de mourir si je ne le faisais pas. Et là, tout de suite, c'est marrant, mais on peut décoder pour certains. Et j'ai vraiment, vraiment vu ça. J'ai vu me balader dans les couloirs. Et puis, un type qui vient et qui se met comme ça, là. tu vois. Et puis, euh, qui ne te laisse pas passer et tout. C'est très, très fort, cette idée de « je suis plus fort que toi ». Mais ça, sur la spirale dynamique, rappelez-vous, c'est le numéro 3. J'ai besoin d'exprimer ma puissance face à l'autre. Et surtout pas de reculer, sinon c'est comme si je mourrais. Il faut que j'avance. Bon, on pourrait dire que c'est prédateur. Et la spirale dynamique a dit, attends, c'est plus complexe, c'est quelque chose d'éminemment important pour lui à ce moment-là. Il faut qu'il exprime sa force. Sinon, il a l'impression de mourir. Et en plus, c'est ça qui le motive. Dans son état, c'est ça qui est motivant. C'est de dominer l'autre. Il peut pas faire autrement, il a besoin de passer par cette expérience. Et s'il passait pas par cette expérience, il serait coincé dans la tribu. Et s'il ne faisait pas cette expérience, il ne pourrait pas passer à se conformer aux règles. Voilà, c'est toute une... Alors, passer. Oui, donc je contredis sur cette histoire de dynamique, mais... Euh... Ces états sont à, tous là en même temps et à la fois ils discutent les, les, les voisins les uns avec les autres. Bon, c'est pas le sujet, mais bon. surtout, il ne faut pas imaginer qu'on passe par l'un obligatoirement, etc. Parce que sinon, ça peut être freinant pour soi. Euh... Pareil, pour, alors vous avez vu le stade rouge, le numéro 3, l'état rouge, c'est je ne reculerai pas, sinon j'aurai sensation de mourir. Donc le mec ne peut pas faire autrement que se battre stade 5, je profite de toutes les opportunités pour jouir un maximum et peut-être aussi être un peu le meilleur. Et euh, toutes les opportunités, bah je saute sur tout. Et ça, euh, bon, c'est ma motivation. Pour jouir un maximum, je veux profiter de toute l'abondance et je veux que ce soit à moi. C'est je, hein? je veux profiter de... Voilà, et l'appareil... Euh, donc, des gens qui peuvent se dire je, « je veux être le meilleur ». Et c'est souvent le cas, hein, je disais, j'ai rencontré des gens qui sont proches de, de, de, de gens puissants. Il y a ce qui revient, hein, le retour, ce sont des gens qui ont envie d'être les meilleurs, comme un sportif en fait. Et euh, du coup, bah, pour être le meilleur, à ce stade-là, quand on est milliardaire, c'est d'être encore plus milliardaire. Et si jamais je ne suis pas encore plus milliardaire, ben... Euh, il y a quelque chose de moi qui meurt, c'est la honte. J'ai interviewé euh, un des plus jeunes euh, entrepreneurs cotés en bourse en France. Il a fait faillite euh, en 2008. Peux-tu partager son nom Oui, c'est Ludovic Bréant, avec, avec on est devenu amis. Mm -hmm. euh, Ludovic Bréant, il raconte tout ça dans ses vidéos. Dans, euh, il raconte qu'au moment où il a fait faillite, tous les gens qui avaient autour de lui, la culture qui avait autour de lui la déconsidérer au point de plus lui dire bonjour en se croisant dans la rue sur le même passage euh, clouté. C'est la mort sociale hein, pour le, celui qui, est, qui réussit, c'est la mort sociale s'il réussit moins. Donc il faut, faut, faut se mettre aussi à la place de ces milliardaires. Ils sont en danger de mort dans leur culture, dans leur façon de vivre. Ils sont en danger de mort si, si jamais... Ne serait-ce que de l'argent qui n'en rapporte pas, ils ne le font pas. Si jamais leur argent ne leur rapporte pas, c'est une honte terrible. Donc, ils ont besoin de plus. Et pour faire plus, eh ben, ils n'ont pas cette sensibilité au vivant suffisante pour se dire « attention, peut-être ça fait des dégâts, etc. » Juste ça, c'est comme s'ils jouaient à un jeu. Je profite de toutes les opportunités. Je joue à mon jeu et j'essaie je, je, je, de prendre tous les points possibles. Voilà. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire « c'est le mal », est-ce qu'on euh, peut dire « il est un prédateur ». Euh, moi, je, moi je, ça m'a quitté, cette pensée-là, je ne le fais pas. Et euh, j'aurais même, même tendance à dire euh, « j'ai envie d'aller chercher ce gars-là et de lui dire euh, « tu vois, pour être le meilleur, il euh, y a encore mieux encore à faire ». Et... Euh, et, et, et en plus, tu peux avoir bonne réputation et en plus, les gens peuvent t'aimer et en plus, tu peux avoir un super impact. C'est magique tout ce que tu peux faire encore en plus. Et en plus, le monde a besoin de toi. Euh, C'est ça que j'aurais tendance à faire. Euh, surtout pas lui dire, écoute, il faut que tu changes. Moi, je sais comment tu dois changer. Alors justement, on entre dans des, dans des sujets avec ton expérience. On passe à l'acte. Est-ce que tu as observé et sur toi et euh, au travers des autres, on commence à entrer dans des sujets qui nous amènent à la fois sur des questions, on va dire, sociales et politiques, euh, et puis sur les questions aussi de la conscience, de l'évolution, euh, de l'expérience du fait de vivre, tout simplement. Euh, je vais peut-être rentrer justement sur la sphère un petit peu plus politique, euh, avec peut-être des formes un peu plus classiques, mais euh, non moins euh, réelles aujourd'hui. Par exemple, euh, que penses-tu des Gilets jaunes et de, de, de cette année qu'il y a eu, donc on, a fait, on vient de fêter ce premier euh, anniversaire de la première manifestation des Gilets jaunes, quel regard as-tu sur euh, ce mouvement en France J'ai pas grand-chose à dire, mais, mais j'ai je... envie qu'on aille vite à d'autres dynamiques qui sont plus créatrices, moi je suis fan de ça, je suis fan de « je suis sensible et en fonction de ma sensibilité, je crée ». Donc, j'ai envie que ces périodes de, de révolte, de rébellion, euh, euh, se transforment vite en terreau créateur. Euh, et puis, bon bah, par rapport à mon histoire, euh, où euh, j'ai passé 32 ans à entendre des gens se plaindre et dire que c'est des méchants et qu'il faut leur couper la tête, c'est une, euh, une caricature, attends. C'est un résumé ultra rapide pour, pour dire l'idée hein, de cette culture-là. Ben, je ne suis pas attiré par, euh... par la révolte. Alors, euh, avec ton expérience, euh, que dis-tu à une, euh, une personne euh, embringuée dans le système, si je puis dire Ça veut dire qu'il y a un travail euh, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, euh, qui fait typiquement ses 30 bornes euh, pour aller euh, au boulot, qui rentre fatigué le soir, il a, a les enfants, il y a tout ça, et qui va typiquement euh, te présenter euh, à toi ou à elle-même un aspect de la vie qui fait que ça l'absorbe complètement financièrement, énergétiquement, intellectuellement, euh, émotionnellement certainement. Euh, première question à partir de ça, crois-tu à cette, euh, cette description que je te fais, situationnelle Existe-t-elle vraiment L'observes-tu euh, Oui ou non Et euh, qu'as-tu envie de dire euh, à ces gens qui, qui vivent ce, ce narratif Deux choses. Oui, alors, euh, oui, oui ça existe. Hein. Euh, D'ailleurs, souvent, les gens viennent en disant « oui, j'aimerais bien, mais je suis coincé ». Et puis souvent, plutôt version gilet jaune, euh, ce côté euh, ras-le-bol euh, et l'impression d'être enfermé. Je comprends. Franchement, je comprends cette sensation d'être enfermé. Moi-même, je l'ai vécu euh, euh, pendant que j'étais étudiant. Tu vois, c'était dur, pas gagner beaucoup d'argent, faire des petits jobs... Voilà, la logique que j'ai entrepris, qui m'a permis, qui m'a sorti d'affaires, donc je conseille à tout le monde, c'est de faire attention à son temps libre. Moi, j'ai fait en sorte que chaque temps libre, chaque année, ou chaque semaine, ou chaque mois, j'en ressorte gagnant de quelques crans. Que aucun mois, aucune semaine, aucune heure, me soit juste de la perte. On peut être gagnant de quoi bah, On peut économiser de l'argent. Ou alors, euh, on peut être gagnant de « j'ai augmenté mes compétences ». Donc, il faut que ce mois-là, j'ai augmenté quelque chose. Ça peut être mes compétences, ça peut être ma conscience, ça peut être mon expérience, ça peut être… Bon, bref, j'ai utilisé le fait que même si les conditions de vie sont dures, j'accepte ça parce que sur un autre plan, je suis en train de gagner. Et j'ai fait ça, et au bout d'un moment, en fait, on est libre. Bon, ça c'est ma recette. Mais on a un autre problème là, c'est que dans le tableau que tu peins, il euh, y, y a des enfants qui sont là, c'est pas facile de, de, de, de, de les enlever de l'école, de déménager, c'est pas facile d'arrêter son travail, d'être au chômage, c'est super flippant, on peut se faire critiquer par la famille, la belle famille, bon, il y a cette solution, il euh, y a cet extrême enfermement que les gens euh, ont l'impression de vivre. Avant d'arriver à, bon ben alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire quand même Qu'est-ce que c'est l'espoir Avant d'arriver là, euh, j'ai envie de dire, ben pourquoi pas utiliser la même recette que moi C'est-à-dire, il est hors de question que ce mois-ci soit juste un mois de survie où on n'a rien gagné. Hors de question. Je veux au moins gagner en ayant appris quelque chose. Je veux au moins gagner en ayant pris conscience, ou alors en ayant expérimenté ça, ou alors en ayant vécu une grande joie ou en ayant, en, ayant, en ayant travaillé mon bonheur de tel instant. N'importe, qu'il n'y que ait aucun mois, aucune semaine qui soit de la pure perte. J'aurais tendance à garantir que si on, on applique cette règle-là, normalement on peut se sortir de quasiment toute situation. Bon, pourquoi pas utiliser ça Mais aussi, pourquoi pas prendre conscience que si on a un toit sur la tête, qu'on est parti au moins une fois en vacances, que... Euh, on a fait des études. Pourquoi pas prendre conscience qu'à partir de ce moment-là, les chiffres de l'ONU sont formels, ça veut dire qu'on fait partie des 1% les plus privilégiés sur Terre. Si on fait partie des 1% les plus privilégiés sur Terre, et qu'on se plaint, mais alors, qui c'est qui va pouvoir agir finalement En fait, est-ce que c'est pas un immense serpent qui se mord la queue de... On, on se rejette tous le, la responsabilité de faire des trucs bien et de vivre nos vies et nos rêves. Voilà. Si au contraire, on se dit « je fais partie des 99% opprimés, 99 opprimés. à ce moment-là, on reste écrasé par le problème. Mais cette solution de dire « mais attends, en fait, je fais partie des 1% les plus privilégiés quand je vis en France avec ce que j'ai dit, là, un toit, un travail, un ordinateur personnel, des études... » À ce moment-là, peut-être ça peut donner la motivation pour se dire « mais attends, si moi je fais rien, personne ne va faire rien ». Le, le, le patron qui gagne 20 000 euros par mois euh, ou celui qui gagne 1 million par euh, mois, euh, en fait, il est déjà tellement occupé à gagner ses 20 000 ou 100 millions qu'en fait, il, il peut encore moins faire quelque chose. Alors, on a des enfants, on n'a pas le temps, on est débordé. Alors oui, peut-être qu'il n'y a pas le temps. Du coup, troisième conseil, c'est attention, la vraie richesse, c'est le temps. À se focaliser sur le manque d'argent, etc., on est malheureux, du coup on veut compenser, on dépense le peu d'argent qu'on a dans des plaisirs immédiats, dans les loisirs, etc. Puis on le consomme à tout prix, du coup on saute toute possibilité de pouvoir d'agir en étant dans cette espèce de double mouvement. J'en chie, donc en fait je dépense. Ça peut être tout des dépenses, ça peut être des habits, ça peut être des loisirs, ça peut être des vacances, ça peut être aller au cinéma, mais ce truc de « je me venge parce que j'en ai chié, donc je consomme du plaisir », ça, ça peut être vraiment la pente glissante de « en fait, chaque mois, rien j'ai rien gagné. » Donc, troisième truc que je peux dire, c'est « ta richesse, toi qui regardes, ta richesse, c'est ton temps, ce n'est pas l'argent. » Du coup, si jamais tu es dans ce cas-là, euh, de te dire tout est coincé, je manque d'argent et je suis épuisé et je rentre le soir. Ta richesse, c'est ton temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand tu as du temps libre, malgré toutes les contraintes, mais même ce plus petit temps libre que tu as, même si c'est qu'une heure, c'est ça la richesse. C'est avec cette fameuse heure-là que tout est possible. Et si tu accumules après ces heures de liberté que tu as eues et que tu en fais quelque chose, Là, il y a peut-être une piste vertueuse d'obtenir euh, un salut, une des pistes d'ouverture. Il ne faut pas oublier de commencer par les, les petits pas. Moi, j'ai commencé par des tout petits pas. Ça a été écrire une fiche recette euh, parce que j'avais du temps libre. J'ai écrit la fiche recette en interviewant quelqu'un. Voilà, la première étape d'un média qui a 22 millions de vues avec 1000 vidéos, c'est juste un gars qui a écrit une fiche en interviewant un autre. Et bien, ce petit pas, avec n'importe quelle heure de disponible de n'importe quelle personne dans notre société française, ce petit pas, il est faisable. Et enfin, si vraiment c'est coincé que je n'ai même pas l'heure de dispo, l'espoir, parce que souvent les gens qui disent « j'ai pas une heure dispo, je suis coincé », ils ont des enfants. Et souvent, quelque part, on le voit comment ils font, ils misent beaucoup sur leurs enfants. Et tout ce que pourrait faire, en fait, il le transfèrent il le transpose, il le délègue, il le lègue à leurs enfants. Eh bien, euh, l'ultime chose, si on est coincé partout, donc je prends le pire des cas là, l'ultime chose, eh bien, s'il y a les enfants, ça c'est une sacrée piste d'ouverture, c'est faire de son mieux avec ces enfants-là, c'est euh, tout ce temps-là cette énergie à élever nos enfants, et eh bien là, on peut faire vraiment bien. Euh, du coup, même si on est complètement coincé, il reste quand même que le temps et l'énergie qu'on qu passe avec les enfants, que ce soit vraiment qualitatif à plein niveau Qualitatif au niveau de la relation, qualitatif au niveau de vivre, le bonheur d'être avec eux, qualitatif au, au sens de leur transmettre des choses qui nous tiennent à cœur, qualitatif au sens de, de les élever, qualitatif au sens de leur, de, de leur permettre de progresser dans la sensibilité au vivant. On a vu que c'est un axe ultra important pour l'histoire de l'humanité. Voilà. Il y a encore plein de choses à faire, même si on dit « on est à la limite, j'ai plus aucun temps pour moi », et bien là, il reste encore tout ça. C'est, bon, imaginons que ce soit désespéré pour soi, Ben en fait, on peut tellement faire pour ses enfants que ça devient exaltant, et puis et il puis, y, y a plein d'amour qui se partage là-dedans, du coup... Il y a encore cette piste-là. Tu, tu parles euh, euh, comme quelqu'un qui semble avoir en tout cas une tête bien faite, en tout cas qui a, qui a euh, beaucoup de, de réflexions euh, derrière. Euh, que penses-tu de thèmes qu'on peut entendre comme euh, l'abrutissement des masses, ou les, les masses en général, ou euh, euh, les gens... Euh, consommateurs, de télé de enfin tout ce qui finalement va euh, à l'encontre de cette réflexion de cette autonomie personnelle que tu viens de que tu viens d'évoquer donc si je t'entends en tout cas je t'entends dire que chacun dispose de cette de cette autonomie même s'il s'agit d'un espace assez restreint euh, et j'entends une autre dialectique, souvent dans les, dans les médias ou dans des conversations ici euh, à droite à gauche, qui dit le contraire, qui dit finalement, oui, même si les gens l'ont, ils ne l'utilisent pas. Ils vont euh, plutôt passer ce temps euh, devant des émissions abrutissantes à la télé, euh, euh, s'acheter des choses pas forcément indispensables s'ils en ont les moyens, etc. Comment tu traites euh, cette, euh, ce regard-là aussi L'as-tu déjà Le constates-tu euh, oui ou non Et, et comment tu, tu te situes par rapport à ce, ce regard-là J'ai confiance. Mmh. J'aime bien raconter l'histoire de la lampe à pétrole. Euh, quand, euh, avant, il y a un siècle quand, ou un siècle et demi, quand on a... Ou même plus. Attends, plus. Bon, la lampe à pétrole. Avant, c'était les bougies. Et puis, euh, et puis les bougies, c'était que les, les rois, les nobles qui avaient des bougies. Nous, on avait peut-être des feux de cheminée si on était dans la population... Euh, Majoritaire. La lampe à pétrole, euh, c'était de l'huile de squale. Ça coûtait très, très, très cher. Donc, uniquement les riches ou certains commerçants, quoi, avaient de l'huile de squale ou l'huile de je ne sais plus quelle huile euh, qui coûtait cher et ils pouvaient s'éclairer. S'ils s'éclairaient, ils pouvaient veiller le soir. S'ils veillaient le soir, ils pouvaient un peu plus parler, échanger. Si on parle et qu'on échange, petit à petit, la conscience évolue. L'intellect se forge. Arrivée du pétrole, ça divise par, je crois, 25 le prix de l'huile de... Et d'un seul coup, tout le monde a pu s'acheter du pétrole. Et en fait, ça a donné, je crois, je crois je, peut-être je me trompe sur les chiffres, mais... 6 ans, ça a donné, le fait qu'on utilise le pétrole dans les lampes à pétrole, et après l'électricité, ça a donné 6 heures d'expérience, de conscience, par personne, de plus par jour, le fait de s'éclairer. Conscience, et échanger, voir une information, etc. On vient de loin, en fait. On vient de loin. Et donc, ma première remarque par rapport à ça c'est que non, on n'est pas en régression, j'ai confiance. On a beaucoup plus d'heures de disponibilité pour échanger les uns avec les autres. Certes, il y a des programmes de télé abrutissants, mais euh, bienvenue chez toi. Tu es enfin libre d'être avec toi-même, d'échanger. Si tu as envie d'échanger euh, sur des sujets triviaux, libre à toi. Et, euh, mais enfin, tu peux le faire. Avant, tu te tuais à la tâche. Hein, je rappelle qu'il y a un siècle, on travaillait 70 heures par semaine. Donc, à la limite, moi, je suis content que, bah, euh, dans le pire des cas, bah, c'est 35 heures de libéré, ce soit devant la télé. C'est quand même mieux que devant euh, les fourneaux. Ou... La première chose, j'ai confiance, j'y crois, que les, les êtres humains ont de plus en plus d'heures de conscience disponibles. Attention, soyez pas, pas, pas, pas trop catastrophiste, on a, on a gagné de plus en plus d'heures de conscience. Certes, ce n'est pas encore l'idéal, mais on est sur un chemin qui est toujours évolutif. Alors, tu as évoqué euh, un terme qui, moi, personnellement m'interpelle, le terme de temps libre. Ça veut dire que si on définit qu'il y a du temps libre, il y a donc du temps pas libre. On peut appeler du temps prisonnier, par exemple. Euh, que peux-tu dire de cette, de cette dialectique Le temps libre existe-t-il et le temps prisonnier existe-t-il réellement Bon, je, je, je pense que d'abord, ça a été la nature qui nous a imposé l'occupation du temps pour la survie. Et ensuite, là, on vient de sortir d'une période où c'est l'industrie qui nous a pas mal. Euh, l'industrie du XXe siècle avait besoin des ressources humaines. Donc, les ressources humaines, elles ont été façonnées à l'école pour pouvoir servir l'industrie avec du temps prisonnier, oui, et du temps libre. Mais le temps prisonnier, ça peut être aussi du temps à l'armée euh, hein, ou du temps. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre On avait besoin des, des, des, des, des humains à l'usine, à l'armée, et je sais plus, mais bon... Oui, du temps prisonnier, oui, bien sûr, c'est pour ça que moi je me sentais euh, euh, euh, me faire voler mon temps, bien sûr. Je me sentais faire voler mon temps, à plein de moments je me suis fa senti faire voler mon temps. Ça m'est plus jamais arrivé du moment où j'ai créé mon projet. Étant libre... Eh bien, euh, les conditions de vie dans la nature, mine de rien, il y a beaucoup d'idées comme quoi, en fait, on pourrait, si on retournait à un état naturel, être encore plus libre et avoir beaucoup de temps. Oui, pas que, en fait, juste construire sa cabane, la remonter, le, et puis trouver le moyen de subsistance et trouver de l'eau. En fait, ça t'occupe tout ton temps. La nature ne te libère pas tant de temps que ça. Hein. Euh, il faut de la techno pour se libérer du temps. Euh, alors je vais faire hurler plein de gens qui, qui veulent que retourner à, à Gaïa, à, à, au peuple premier, c'est ça la, la vraie existence originelle et tout. Et oui, mais en même temps, cette histoire d'être vraiment libre, d'échanger, comme on est en train de faire là Tu vois, moi je suis un simple violoniste. Je suis en train de parler des heures, de, du monde et, et, et, et, et c'est du jamais vu. On est en train de libérer les humains. Ils peuvent échanger sur des choses fondamentales. Sur le... voilà, retourner au peuple premier, ce n'est pas ça. C'est plus être en, en armo... de vivre en harmonie au quotidien, à la seconde, près, avec le monde du vivant naturel. Ce n'est pas pareil. Et il ne faut pas dévaloriser l'un pour dire l'autre. Il enfin, ne faut pas être manichéen à cet endroit-là. Donc, le temps libre, oui, euh, je considère qu'on en a plus. Mais ce n'est pas tout à fait la réponse à ta question, le temps libre, trop emprisonné emprisonné. On travaillait deux fois plus il y a un siècle, 70 heures par semaine. Il faut avoir conscience que notre richesse, c'est d'acquérir de, de plus en plus de temps. Alors, on, on avance un petit peu dans, dans cette troisième et dernière partie sur, justement, la question de l'évolution. Quand je parle de l'évolution, je fais bien la différence. Je ne parle pas du progrès technique ou du, du dernier smartphone, mais d'évolution du vivant, d'évolution de la conscience. Euh, comment tu définirais déjà le développement spirituel Quel mots tu mets derrière sur quelqu'un qui se développe spirituellement Tu as évoqué ça aussi dans ton propre cheminement. Peut-être que tu peux aussi parler de ton, ton expérience spirituelle, de développement spirituel, et comment tu vois ça d'une manière générale. Alors il y a vraiment deux manières hein, d'interpréter le mot spirituel. Il y a euh, spirituel qui aurait à voir à, avec une activité de croyance, euh, et puis de, de projection sur des choses qui, qui seraient euh, la vérité, etc. Bon, euh, j'ai un peu caricaturé, mais bon, c'est une histoire de spiritualité-croyance. Il y a une branche. Et il y a spiritualité-activité de l'esprit. Si on prend la racine du mot spirituel, c'est ça, c'est le fait d'utiliser l'esprit. Et l'esprit, qu'est-ce que c'est C'est notre intellect. L'esprit, c'est nos valeurs. L'esprit, c'est nos convictions. L'esprit c'est nos rêves, l'esprit c'est nos aspirations profondes, l'esprit c'est raisonner, l'esprit c'est le discernement, une grande partie de l'esprit c'est les maths. Les maths c'est aller aux limites, c'est une activité éminemment spirituelle les mathématiques, mais la science aussi, bref l'esprit. Donc... Ça dépend de quoi on parle. Hein. Euh, euh, moi, j'ai été beaucoup en contact avec la première branche. On croit en quelque chose. Et si possible, avec ne, le, le biais cognitif là-dessus, c'est que l'ego s'en empare en disant « j'ai la vérité » et puis du coup, les autres se trompent. Moi, je... Ma croyance, c'est la bonne et les autres n'ont pas la bonne. Donc ça, c'est une branche de la spiritualité. Et moi, je dis « non, plus vaste, euh, voyons toute activité de l'esprit » comme la spiritualité. Et là, du coup, on rentre... C'est génial, parce qu'on peut tout faire avec ça. C'est l'ensemble des activités d'esprit de l'humanité. Et là, d'un seul coup, bah, c'est ultra pff, apaisant. Quand tu sais que les maths et puis croire en Vishnu, c'est la même chose, d'un seul coup, c'est génial. Quand tu sais que réfléchir, avoir du discernement, et puis être en méditation... Euh, euh, Juste en observant ce qui se passe, quand tu sais que c'est la même famille, que tout ça c'est spirituel, mais ben d'un seul coup, waouh, il n'y a pas de séparation. Ça c'est intéressant. Spiritualité sans séparation, j'adore. Tu penses que l'humanité va où Comment verrais-tu la flèche de, de l'évolution s'il y a une flèche, s'il y a une, une direction et quelles prochaines ou prochaines étapes singulier ou pluriel, vois-tu mmh. La flèche, c'est euh, pour moi, alors ça c'est mon dada, hein. euh, la flèche, enfin le vecteur, ben oui c'est ce que je voulais dire, le vecteur c'est notre sensibilité au vivant qui évolue avec le temps. Alors ça on ne comprend pas forcément, si on ne s'est pas forcément bien posé, si on s'est pas posé cette question-là, on ne comprend pas. Déjà, souvent là, dans la société, on pense que l'humanité est en chaos, et même pas en chaos, attends. Souvent l'idée c'est que l'humanité est, est en dégénérescence, et que ça va à la mort. Après, il y a l'idée que c'est un chaos. -à -dire, alors là, ce n'est plus la mort. C'est juste que la mort est une des options par rapport à plein d'options, par rapport à un changement d'état. L'état chaotique, c'est un état où il y a des nouvelles émergences qui sont possibles. Il y a aussi cette pensée-là. Et puis, il y a une pensée extrêmement positive. Alors, moi, je l'alimente avec mon histoire de sensibilité au vivant. Le fait qu'on soit de plus en plus sensible au vivant, ça fait une opinion publique qui évolue très ra rapidement avec le temps, et qui euh, a pour conséquence de nouvelles lois, des nouveaux dirigeants, d'autres types d'inventions, et ça, c'est la trame de l'humanité qui est en train d'évoluer. Sensibilité au vivant, c'est une activité spirituelle aussi, quelque part, hein. euh, voilà, peut-être pour dire la sensibilité au vivant, qu'est-ce que c'est bah, Il y a Vous 150 ans... Je voilà, parce que tu l'as utilisé tout le long, et je ne t'ai pas encore demandé la sensibilité au vivant, quel, quel sens tu mets derrière ça La sensibilité au vivant. Il y a 150 ans, toi et moi, on vivait dans cette société et on avait des Africains qui venaient nous servir. Et on, ils pouvaient être fouettés là-devant, ça nous paraissait normal, ça ne heurtait rien chez nous, ni chez toi, ni chez moi. Et ni chez les femmes, ni chez les enfants. Hein tu as vu que là, c'est une histoire de culture, c'est pas une histoire de genre. Là où euh, ben, euh, je disais... Euh, euh, bon, bref, non, il ne faut pas que je change de sujet. Du coup, ça ne nous heurtait pas de voir euh, des Africains euh, se faire esclavager. C'était normal, ça ne nous, nous faisait pas mal. Aujourd'hui, tu vois un Africain se faire fouetter là-devant, là, tu souffres. Parce que ta sensibilité à l'Africain est différente. Mais pareil avec le japonais, je sais pas, moi, il y a, il y a 40 ans, franchement, les japonais, c'était des extraterrestres pour nous. Il y a même John Lennon qui s'est presque fait tuer à cause de ça, parce qu'il était marié avec une japonaise. Euh, Aujourd'hui, mais personne ne se dit qu'un japonais, c'est un extraterrestre. On peut discuter avec, euh, être curieux de ce, comment ils voient la vie. Euh, notre sensibilité aux japonais a évolué. Et puis, bah, si je prends d'autres exemples comme ça, notre sensibilité aux vieux, a évolué. Notre sensibilité au fou a évolué. Notre sensibilité à l'enfant a évolué. Notre sensibilité au fœtus dans le ventre. Moi, ma mère, elle parlait au fœtus dans le ventre. Tout le monde disait qu'elle était tarée. Aujourd'hui, si tu ne parles pas au fœtus dans le ventre, tout le monde dit que tu es tarée. Euh, Brigitte Bardot, elle disait, euh, tu te rappelles, euh, les bébés phoques, euh, franchement, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais vraiment, c'était complètement loufoque dans le paysage médiatique, qu'une comédienne, vraiment tout le monde se foutait de ça. Dans, les, dans tout, tous les trucs, on, les humoristes reprenaient et ils se foutaient de la gueule de Brigitte Bardot qui, qui se plaignait qu'on puisse être si cruel avec les bébés phoques. Mais aujourd'hui, personne n'imagine critiquer Brigitte Bardot parce qu'elle se bat pour que les bébés phoques ne soient pas lamentablement ex exterminés sur la banquise comme ça a été fait. Notre sensibilité aux phoques, aux bébés phoques, a complètement évolué en 40 ans. Notre sensibilité au fœtus a complètement évolué, et c'est comme ça pour tout. Notre sensibilité à l'autre, mais non, non, bon. Et aujourd'hui, je sais pas, ben on peut faire un petit exercice. Qu'est-ce que c'est la sensibilité au vivant qui est à la mode là aujourd'hui Alors Quelqu'un a une réponse Qu'est-ce que c'est la, la euh, sensibilité au vivant qui est à la mode aujourd'hui euh, euh, euh, Condition féminine. Euh, oui, pourquoi pas Oui, ouais. oui. Après, il euh, y a un truc qui est vraiment à la mode là, c'est la neurodiversité, ouais. la vécu des autistes, euh, des, des hauts potentiels, etc. Il y a des films, il y a des articles, etc. Ça, c'est la mode aujourd'hui. Puis juste avant, c'était peut-être, alors je ne suis pas sûr de mon coup, mais c'était peut-être les homos à vous rendre compte, euh, pourquoi ils ne pourraient pas se marier entre eux, on est sensible à ça et puis peut-être il y a eu les vieux, puis les, les handicapés, il y a eu une grande mode handicapée. Donc on était sensible aux handicapés d'un coup. <rire> et, et effectivement, c'est devenu... En fait, quand ça sort dans l'opinion publique, ça veut dire qu'il y a eu tout un travail pendant des décennies qui ont touché des individus d'abord, des pionniers, puis petit à petit qui va dans l'opinion publique. Et une fois que c'est dans l'opinion publique, c'est une expérience irréversible. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant, la sensibilité au vivant. C'est qu'une fois que tu as été sensible, tu ne fais pas marche arrière. Alors, on a rigolé avec les sensibilités au vivant d'aujourd'hui, mais demain. Imaginons euh, que demain, effectivement, justement, la sensibilité, ce soit, euh, le progrès, ce soit « je suis sensible à l'autre euh, genre hein? ». Et euh, paradoxalement, je vais dire, imaginons que les femmes soient sensibles à la condition masculine. Et euh, imagine le progrès de sensibilité au vivant. Pour l'instant, les masculins, c'est plutôt euh, grand méchant, euh, euh, violeur, euh, agresseur, euh, prédateur. Euh, il a fait toutes les erreurs possibles au XXe siècle. Euh. Imaginons que le prochain stade de sensibilité au vivant, c'est d'être sensible au masculin. Imaginons que le prochain stade d'après soit être sensible à soi. Et puis, le prochain stade, ça pourrait être sensible à quoi Il me semble qu'il y en a un qui a quand même déjà largement démarré, sensible aux animaux, ça veut Sensibles dire aux animaux. Aux, aux animaux non humains, comme on dit. Puisque nous faisons tous partie de la classe des animaux, de toute façon, Mais aux animaux non humains, donc ça veut dire euh, ne plus se baser sur... Euh, le critère d'une forme donnée, une forme humaine, mais de se dire que ça peut avoir deux pattes ou quatre pattes, de la fourrure ou pas, euh, des yeux ici ou des oreilles là, euh, et que ça importe peu puisqu'il y, y a un être sensible face à soi. Qu'en penses-tu Exactement. Donc c'est le prochain pas, être sensible aux animaux. C'est en train d'arriver dans l'opinion publique. Avant, ça n'y était pas. Avant, c'était des individus qui étaient sensibles aux vivants, des animaux. C'était uniquement des individus. C'était pas une société. Et du coup, il faut être un peu patient avec le monde parce que ça démarre par des individus et après ça va dans le monde. Et c'est pas parce que le monde n'est pas encore sensible et que des individus le sont déjà qui doivent jeter le monde. C'est pas parce qu'on a de l'avance sur la sensibilité au vivant qu'il faut dire le monde est en décadence. Parce que si on oublie de voir à quel point on a progressé, on jette le bébé avec l'eau du bain. Alors, après les animaux, c'est les insectes. Imagine que tu vois une mouche qui se pose sur toi et que ça te touche de partager ce moment-là avec elle. Imagine que tu approches ton doigt lentement et qu'en fait, elle se laisse faire. C'est le cas, en fait. Quand tu approches ton doigt lentement d'une mouche, tu peux même la caresser. Et là, tu vis quelque chose. Imagine que, pareil avec la fourmi, l'abeille, n'importe. Hein, sensibilité aux insectes, on passe un stade déjà, là. Sensibilité aux plantes. On peut commencer par les arbres. Mais imaginons que bah, demain, oui, ça commence à nous toucher, d'abattre l'arbre qui vient de passer 30 ans avec nous, à côté. Que ce soit difficile de l'exploser en, en deux minutes. Mais évidemment, en fait, notre sensibilité au vivant. Pour l'instant, des individus sont sensibles aux arbres. Demain, ce sera un peu plus. Puis ce sera une société entière qui dira, on ne fait pas n'importe quoi avec un arbre. Puis pareil avec des plantes. Et puis après, le stade d'après, sensibilité au vivant, c'est la planète. Hein Quand ce sera plus, ça va nous toucher trop de faire que la planète ait, ait des soucis à des endroits, ou que c'est déjà un peu le cas chez quelques individus, mais petit à petit ça va arriver. Et puis alors, pff, sensibilité au cosmos, puis après sensibilité au, à la vie, au sens générique. Voilà, c'est extrêmement vaste cette histoire de sensibilité au vivant, c'est passionnant. Ça nous guide euh, invariablement avec une réconciliation avec notre humanité qui est. On peut lui, lui, lui accorder vraiment cette, cette production génialissime de conscience, de sensibilité au vivant, qui, qui est un guide irréversible vers du positif. Et ça, c'est apaisant. On arrête de penser qu'on est des dégénérés, qu'il faut tout critiquer, et avoir l'arrogance de tout critiquer en disant ⁇ moi, j'ai la vérité ⁇ Alors notre euh, entretien va bientôt euh, arriver à sa fin, en tout cas pour cette fois. Euh, j'ai envie de te demander aujourd'hui, que définirais-tu comme euh, à la fois ton plus gros challenge et puis ton plus grand rêve Souvent, euh, l'un n'allant pas sans l'autre. Ah, que... En fait, moi, je vis déjà que... mon rêve. Euh... Je vis déjà la vie de rêve et je suis déjà, je suis comblé, mais en plus, ça va au-delà de ce que j'imaginais. Donc, je vis déjà mon rêve. Qu'est-ce qui reste, du coup, si ça pouvait être au top du top Eh bien, de... j'aimerais vivre l'aboutissement de ces efforts que je suis en train de faire pour favoriser qu'un être sensible de, puisse devenir créateur, s'exprimer et que ça a un impact dans le monde, j'aimerais assister au fait que ça, c'est devenu aussi logique que l'industrie. Que l'industrie partage euh, la, la situation géopolitique avec... La situation micro de l'individu libre, créateur et sensible, que j'adorerais, voilà, mon rêve, ce serait de voir que c'est 50-50. 50, -50. 50 d'un monde savant, macro, diplomatie internationale, flux financiers euh, mondiaux, un truc très savant et très techno-macro, comme ça, partage le chemin... À 50-50, avec quelque chose de très micro, qu'à voir avec la sensibilité et que ces créativités euh, existent. Pourquoi ça n'existe pas En fait, tous les milliards sont investis plutôt dans la techno, macro, scientifique, etc. Et rien dans l'innovation sociale qui permettrait à chacun d'être créateur. Grosso modo, le, le, juste le problème qu'on a, c'est ça. C'est que c'est des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards dans l'innovation techno, zéro dans l'innovation sociale qui rendrait chacun créateur. Et mon rêve pour arriver à ça, que ce soit un peu plus facile pour moi, ben ce serait euh, ben de que tous les, les, les outils euh, qui permettent de tendre vers ça qu'on est en train de mettre en place, ce soit un peu moins dur à mettre en place. C'est pas dramatique, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur d'innover. Hein. Être un pionnier, par définition, c'est un peu dur. Voilà mon beurre dans les épinards, ce serait que ce soit un peu moins dur et que ça puisse aller un peu plus vite parce qu'il y en a besoin, les, les défis sont là. Parce que les défis sont là euh, et bah, tout projet qui apporte des solutions euh, et qui propose de relever les défis du XXIe siècle, c'est plus qu'urgent que ça puisse être facilité. Quoi. Euh, pas que de construire des autoroutes ou un nouvel aéroport et puis euh, une nouvelle puce à 64 bits, euh, tu vois, pas que ça aussi les solutions qui répondent aux défis parce que l'autoroute, l'aéroport et la puce 64 bits avec les dangers de crise qui arrivent pourront rien faire contre ça alors que les solutions les, les, des millions d'êtres qui se portent solutions et créateurs en fonction de leur sensibilité au vivant euh, pour apporter euh, des nouvelles des, des, des innovations et des nouveaux projets pour relever ces défis ça c'est vachement important donc voilà comme c'est encore invisible, c'est un peu dans l'angle mort de notre société actuelle, c'est un peu dur d'œuvrer de, de, sur ces champs-là. Ce serait, euh, bon, en plus de voir le rêve que ça se réalise à 50-50, bah, le rêve ce serait de, que ce soit un peu plus facile d'y arriver. Quoi. Voilà. Eh bien Mathias, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi.